Bonjour à tous, alors on va, on va commencer dès maintenant pour ne pas prendre de retard. C'est bon Tout le monde m'entend Oui Parfait. Euh, alors bonjour à tous et à toutes, je suis donc ravie de vous voir aussi nombreux pour ce deuxième débat confisé. Avant tout, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je suis Célia Colombier, donc je suis l'animatrice du réseau ISE, qui est un réseau qui est piloté par euh, l'Observatoire Régional euh, de Santé d'Île-de-France, qui est le département santé euh, de l'Institut Paris Région. Euh, alors, le réseau ISE, c'est un réseau qui rassemble les acteurs, qui travaillent sur les sujets de santé environnementale sur le territoire francilien. Euh, donc, euh, acteurs franciliens, euh, de la santé environnementale ou qui exerce une part de ses activités en Ile-de-France, vous êtes évidemment les bienvenus si vous n'avez pas encore rejoint le réseau. Et pour les personnes qui désirent en savoir plus, je présenterai le réseau en quelques mots à la fin du webinaire. Donc euh, voilà, ne, ne partez pas trop vite. Alors parmi nos adhérents, euh, il y a la PHP, avec qui nous organisons aujourd'hui le deuxième débat confisé, qui est un membre d'ailleurs actif euh, du réseau depuis le début de, de notre aventure euh, toute nouvelle en 2019. J'en profite pour remercier la PHP qui a eu euh, l'initiative de ce rendez-vous et particulièrement Pascal Delisle avec qui je coanime ce webinaire. Donc à l'origine euh, des débats confisés, il y a la volonté euh, de créer un nouveau format d'événement euh, puisque euh, on était à un moment où le réseau était confiné et très vite, on a souhaité participer à la mobilisation collective qui était à l'œuvre pendant le confinement euh, et qui l'est d'ailleurs toujours euh, actuellement. Et, et ce, en, en faisant finalement ce que les membres du réseau savent le faire le mieux, euh, alimenter le débat, imaginer des leviers d'action collectifs adaptés à la situation euh, particulière. Et donc, euh, à travers nos débats confinés, nous essayons de démêler quelques-uns des enjeux qui lient santé environnementale et Covid, et grâce aux témoignages des membres du réseau ISE. Et donc, pour démêler euh, les enjeux de manière pertinente, encore faut-il se poser les bonnes questions euh, et prendre le temps de l'observation. Euh, on entend partout la nécessité de préparer le monde d'après, mais finalement, préparer le monde d'après, euh, c'est d'abord euh, mettre en lumière les incertitudes qui sont générées par la crise sanitaire et, euh, et forcer de constater eh bien, que les facteurs environnementaux posent question aussi bien euh, sur l'origine du virus que sur leur rôle dans sa propagation et dans le développement aussi des formes graves. Donc En témoin des, des événements dans la capitale, euh, Agnès Lefranc, nous partagera aujourd'hui les enjeux auxquels a été et sera confrontée la capitale pour, à l'avenir, prévenir davantage l'influence de l'environnement sur la santé. Mais évidemment, cet objectif ne pourra pas être atteint sans la recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité également le professeur Barouki, qui, lui, est à la tête du programme européen de réorientation de la recherche, qui s'appelle ERA pour Health Environment Research Agenda. Il évoquera donc avec nous la mise à l'agenda du Covid dans les programmes de recherche européens en santé environnementale. Donc, Dans un premier temps, Agnès Lefranc et le professeur Robert Barouki interviendront pendant une quarantaine de minutes et sera suivi, ce sera suivi d'une trentaine de minutes de questions. Et enfin, je présenterai à l'issue de l'échange, comme je vous l'ai dit, le réseau ISE pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Euh, vous pouvez au cours de, des interventions poser toutes vos questions en cliquant donc sur la petite icône qui doit être euh, en bas à droite de votre écran, donc Q&A. Euh, et donc ce sont des questions auxquelles les, les intervenants répondront à l'issue de leur présentation. Donc comme j'ai dit, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec euh, Pascal Delille est donc conseillère euh, en développement durable à la direction de la stratégie et de la transformation de la PHP, qui est un service support euh, pour accompagner la transformation euh, des groupes hospitaliers et qui vient d'inclure la thématique de la santé environnementale dans le champ du développement durable. Merci euh, beaucoup Pascal et sans plus attendre, euh, je te laisse présenter les activités de la PHP en matière de santé environnementale et puis nos intervenants du jour. La santé environnementale à la l'APHP était déjà bien présente et inscrite dans plusieurs pratiques, dans plusieurs de nos pratiques, mais comme souvent dans une organisation de la taille de la PHP, il manquait une vision partagée de ces différentes déclinaisons dans nos services. C'est pourquoi nous avons initié avec le professeur Barouki en octobre 2019 un séminaire inaugural sur cette thématique et nous avons constitué dans la foulée un groupe de travail ouvert, pluridisciplinaire euh, qui a pour mission de cartes de pratiques déjà existantes à la PHP. Alors par exemple, donc je vais vous citer quelques exemples de nous avons eu trois réunions pour le moment, mais quelques exemples de ce que nous avons déjà cartographié. C'est pour la prévention de la qualité de l'air intérieur, des pneumologues et des allergologues de la PHP qui prescrivent des consultations de conseillers en environnement intérieur, donc une partie est justement hébergée par le service parisien d'Agnès Lefranc. Nous avons re aussi reçu dans le cadre de ce groupe de travail le docteur Jérôme Langrand du Centre Antipoison de la Riboisière, qui nous a présenté un réseau de plateformes, les plateformes Prévenir, euh, dont le Centre Antipoison fait partie, avec des consultations et des avis sur la reprotoxicité de certains polluants environnementaux et perturbateurs endocriniens. Et le docteur euh, Langrand nous a aussi partagé son projet de prévention du saturnisme infantile par une offre de formation pour des praticiens libéraux, médecins, sèches-femmes de ville, mais aussi destinés aux praticiens de la PHP. Donc ce groupe de travail nous offre aussi un, un portage pour le développement de futures, de nouvelles thématiques, en particulier bien sûr celles qui sont déjà hébergées dans le plan régional de santé et environnement, le PRSE 3 porté par l'ARS Île-de-France et le réseau IC, dont nous sommes membres, comme le disait Célia tout à l'heure. Et je pense en particulier à l'action qui préconise de réduire les risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant. C'est notre référence pour le déploiement d'un réseau d'éco-maternité pilote à la PHP, qui comprend déjà deux axes, la formation des soignants bien sûr, mais aussi la transformation de nos lieux d'accueil et de soins en maternité, pour en faire des lieux pédagogiques pour les femmes enceintes et les jeunes parents, par leur exemplarité, Donc en, en repensant l'alimentation, les produits d'hygiène, de soins, l'entretien des locaux, leur rénovation, ce qui aura bien sûr en plus un impact sur la qualité du travail des soignants par la même occasion. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit panorama de ce que, de ce que nous faisons à la PHP en, en santé environnementale. Et tout de suite, je vais donner la parole à nos intervenants. Alors je vous présente donc Agnès Lefranc, chef de service parisien de la santé, de la santé environnementale de la ville de Paris. Donc Agnès est titulaire d'un doctorat d'écologie et après l'ENS, elle a rejoint l'Observatoire régional de Santé. Puis en 2016, elle a intégré l'ANSES en tant que directrice de l'évaluation des produits réglementés. Et depuis janvier 2019, elle dirige le Service parisien de santé environnementale. Puis nous écouterons la présentation du programme de recherche européen ERA, dont le professeur Robert Barouki va nous parler. Donc le professeur Robert Barouki est chef de service de biochimie métabolique à Necker, chercheur à l'INSERM et enseignant à l'Université de Paris. Il co avec nous le groupe de travail santé environnementale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et a proposé une inscription de la santé environnementale dans le volet médical du prochain plan stratégique de la PHP. Donc il est actuellement en cours de discussion en, en CME, en commission médicale d'établissement. Voilà, sans plus entendre, bien, Madame Lefranc, vous avez la parole. à venir euh, en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Voilà j'espère que tout le monde m'entend et me voit bien, que, enfin voit bien les slides surtout, plutôt que moi. Euh, et donc euh, on a donc été confronté à une épidémie de Covid-19 qui est une maladie infectieuse liée à un agent infectieux, le virus SARS-CoV-2, pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de la santé environnementale dans le contexte de cette épidémie Ça peut sembler un peu paroque en première approche, dans la mesure où on a clairement affaire à une maladie infectieuse. Alors pour ça, il faut euh, peut-être se référer à euh, la Charte européenne de l'environnement et de la santé, donc qui maintenant est un peu ancienne, date de 1998, et euh, stipule que chaque personne est en droit de bénéficier d'un environnement permettant la réalisation au plus élevé possible de santé et de bien-être et précise que bonne santé et bien-être exigent un environnement propre et harmonieux dans lequel tous les facteurs physiques, socio sociaux et esthétiques tiennent leur juste place. Voilà. Dans, à ce terme, on peut donc, par rapport à une épidémie de maladie euh, infectieuse telle que l'épidémie de Covid, se poser la question des facteurs environnementaux qui ont pu favoriser ou être à l'origine de l'émergence. Se poser la question des facteurs environnementaux qui ont pu favoriser la propagation du virus et ou la survenue de formes graves, et surtout se poser la question des actions en santé publique environnementale futures qui seraient susceptibles de prévenir ou d'atténuer les impacts de l'épidémie présente et des futures épidémies de ce type. Une fois qu'on a résolu cette question de savoir pourquoi on s'intéressait à l'épidémie de Covid-19 sous l'angle de la santé environnementale, pourquoi se poser spécifiquement la question des villes Eh bien parce que les villes sont un milieu, justement un environnement particulier et au-delà de la prise en charge médicale de la maladie, où évidemment on a le sujet de l'offre de soins en lien avec la densité de population en zone urbaine, cet environnement urbain qui est très particulier soulève des questions multiples par rapport aux différents facteurs environnementaux susceptibles d'interagir avec une maladie infectieuse telle que le Covid-19 Ces questions, j'en ai listé quelques-unes, ce n'est pas du tout exhaustif. Ce sont celles de la présence de la nature en ville et de l'extension urbaine et du rôle de ces deux facteurs vis-à-vis -vis de l'émergence des zoonoses. C'est la question de la densité de population urbaine, du mode de vie urbain, les transports, l'utilisation de l'espace public et du rôle de ces différents modes de vie dans la propagation des maladies infectieuses. C'est la question de l'état de santé des populations urbaines en lien notamment avec leur exposition à certains facteurs environnementaux et comment est-ce que cet état de santé est susceptible de favoriser la survenue de formes graves d'une maladie infectieuse. Et puis surtout, de façon prospective, c'est se poser la question des formes qui devraient être retenues pour les villes de demain pour prévenir l'émergence, la transmission et la gravité d'épidémies de maladies infectieuses. Alors, de façon très concrète, j'ai essayé de lister quelques exemples de questions en santé environnementale qui ont été posées au service technique de la ville de Paris par la crise du Covid-19. Alors, vous allez voir que c'est un peu l'inventaire à laprès vert mais ce sont vraiment des questions que l'on nous a posées ou que nous nous sommes posées pendant l'épidémie et pendant le confinement en particulier. Euh, question très simple, les rongeurs et les moustiques présents en ville peuvent-ils être réservoirs ou vecteurs du virus une question qui est revenue plusieurs fois, à laquelle on a pu répandre, répondre en s'appuyant sur différentes expertises nationales, notamment celle réalisée par l'ANSES hein, sur le rôle éventuel des, des animaux dans à vis de la maladie. On s'est posé la question de savoir si la propagation du virus était associée aux nuisances environnementales, donc je ne reviendrai pas sur la pollution de l'air qui a fait l'objet du précédent débat confisé mais il y a également les aspects euh, surpeuplement de l'habitat et puis euh, tout un tas de caractéristiques de l'environnement urbain. On s'est également posé la question de savoir dans quelle mesure les impacts sanitaires de certains facteurs de risque environnementaux, tels que la pollution de l'air, le bruit, la sédentarité liée au mode de vie urbain, pouvaient favoriser la survenue de cas graves. On a également été interrogé sur le fait de mettre en œuvre la désinfection de certains espaces et bâtiments publics et des mobiliers qui s'y trouvaient. Là encore, ce sont des questions qui ont trouvé des réponses grâce aux expertises collectives qui ont pu être mobilisées au niveau national. Et là, je pense en particulier sur ce sujet-là à celle du Haut Conseil de santé publique. On s'est également demandé, puisque nous sommes un service qui apporte des services aux Parisiens et aux Parisiennes, quel était le soutien à apporter aux habitants confinés à leur domicile pour améliorer la qualité de leur environnement Et puis également, quels étaient les facteurs de l'environnement urbain susceptibles d'améliorer ou d'aggraver les impacts psychosociaux du confinement Alors, ce sont, vous voyez, pour certaines des réponses qui attendaient, des questions, pardon, qui attendaient une réponse immédiate et on s'est efforcé euh, au sein des services techniques de la ville de Paris d'y apporter des, des réponses, et ce sont pour d'autres des questions qui ouvrent sur des interrogations plus larges et de plus long terme, si j'ose dire, et donc euh, sur la nécessité de préparer l'avenir de, de ce point de vue. Alors, un premier constat à Paris, c'est que si la population bénéficie globalement d'un niveau de vie élevé et d'un bon état de santé général, où on constate notamment que l'espérance de vie à Paris est plus élevée par rapport aux moyennes régionales et nationales. La situation est par contre fortement contrastée au sein de la ville et on est en capacité de mettre en évidence de très fortes inégalités sociales et territoriales en termes d'état de santé. Par ailleurs, il a été désormais bien démontré que certaines comorbidités, en particulier les maladies cardiaques, respiratoires et métaboliques, étaient des facteurs de risque majeurs pour le développement de formes graves de Covid-19. Dès lors, on est en droit de se demander comment on pourrait mieux connaître les inégalités et leurs origines pour agir, afin de diminuer la vulnérabilité des Parisiens face aux épidémies dans leur ensemble, et surtout de réduire les écarts de santé au sein des, entre les, les Parisiens. On, donc on revient à un sujet très classique, qui est celui des inégalités sociospatiales de santé, dont on se rend compte que pendant l'épidémie de Covid-19, il a probablement joué un rôle de facteur péjoratif pour la survenue de formes graves de la maladie. Et pour, euh, après, mieux connaître les inégalités et leurs origines, bah comment agir de façon optimale sur l'ensemble des leviers qui permettraient de réduire ces inégalités Et parmi ces leviers, certains relèvent de la santé environnementale, tels que l'exposition aux polluants chimiques et physiques, le cadre de vie extérieur et intérieur, et d'autres sont probablement euh, au-delà de ce champ de la santé environnementale et relèvent de l'accès aux soins, d'autres politiques de prévention, euh, de la prévention de certaines addictions, etc. Donc on voit qu'au travers de ce questionnement sur euh, la, la crise du Covid-19, on revient à des thématiques, euh, on va dire, plus connues, plus classiques, mais qui sont à considérer sous un nouvel angle, et euh, on bien évidemment depuis des années que les inégalités socio-spatiales de santé, il faut absolument les réduire et améliorer la santé de la population dans son ensemble. Je pense que là, la crise du Covid-19 a illustré une fois de plus combien ces inégalités socio-spatiales de santé étaient importantes et combien il était du coup très important d'agir pour essayer de lutter contre elles. Alors, en termes de préparation de l'avenir, un autre sujet qui est assez spécifique la zone urbaine, zones urbaines, c'est les choix d'aménagement et d'usage. On a, dès lors qu'on travaille sur les formes urbaines, des choix à faire sur ces aménagements et ces usages. Des choix, on peut les faire en fonction de différents facteurs qui peuvent être purement économiques, qui peuvent être liés à des aspects de santé, et euh, c'est vrai que peut-être jusqu'à présent, le risque épidémique, le risque d'épidémie de maladies infectieuses n'avait pas, de mon point de vue, hein, nécessairement été beaucoup pris en compte euh, comme un critère de choix de ces aménagements et de ces usages euh, en ville. Euh, quel serait l'objectif qu'on rechercherait dans ce cas-là bah, C'est d'essayer de minimiser les risques d'émergence et la transmission de la maladie. Alors, ça pose la question de la densité urbaine densité urbaine, ou si on diminue la densité, pour, euh, on augmente l'étalement, généralement. Ça pose la question de la présence de la nature en ville, ça pose la question des modes de déplacement, avec euh, un mode de déplacement, alors transport, euh, transport en commun, on a beaucoup misé sur les transports en commun, on voit dans un contexte euh, d'épidémie les limites qu'il peut y avoir euh, aux, aux usages des transports en commun. Donc, quel mode de déplacement favoriser, quel équilibre trouver entre des modes de déplacement individuels versus collectifs, des modes de déplacement actifs versus motorisés, euh, quel quelle utilisation de l'espace public on souhaite avoir. On voit là encore que euh, cette épidémie a complètement remis en cause certaines des pratiques qu'on pouvait avoir, hein, avec des grands rassemblements organisés sur l'espace public et qui ne sont aujourd'hui plus possibles. Ça pose aussi la question des pratiques de nettoyage et de désinfection de cet espace public, avec euh, là aussi euh, des, des usages qui ont pu être, euh, être euh, retenus euh, pour d'autres critères au euh, cours des, des décennies passées, et puis dont on voit les limites euh, en, en conditions d'épidémie. Hein, je pense à des pratiques euh, d'aspiration, par exemple, ou à des pratiques qui vont projeter... Euh, remettre en suspension des, des poussières présentes, et des particules présentes sur les, les chaussées et pour lesquelles on s'est posé la question de la, de la pertinence et du risque éventuel de les, de les maintenir pendant le, en période épidémique. Et puis il y a un autre sujet majeur qui je pense n'aura échappé à aucun des franciliens ou parisiens ou urbains confinés que peut-être vous êtes, c'est la nécessité de prendre en compte les situations de type confinement dans la conception des logements et des aménagements. Très clairement, je pense que aucun logement et aménagement n'avait été conçu en imaginant que euh, quelqu'un allait passer deux mois sans en sortir euh, à Paris ou en Ile-de-France. Donc comment est-ce qu'on peut effectuer sur ces différents aspects des choix éclairés qui prennent, non seulement on compte ce risque lié à l'épidémie, mais c'est pas parce qu'on a ce nouveau risque-là qui est juste devant notre nez qu'il faut totalement ignorer les autres risques environnementaux, et notamment les sujets canicules, les sujets d'exposition aux substances chimiques biocides. Alors je cite ces deux-là, pourquoi bah parce que euh, exposition aux substances chimiques biocides, alors on a beaucoup parlé de désinfection, pendant le, et on parle toujours beaucoup de désinfection pendant l'épidémie de Covid, mais il ne faut pas oublier que ces désinfectants sont des substances chimiques biocides, et par définition, sont des substances dont les profils de danger euh, ne sont pas, on va dire, extrêmement favorables. Donc leur emploi doit se faire à bon escient, et dans le strict respect des conditions d'emploi, sous peine de présenter des risques inacceptables pour l'homme et pour l'environnement. J'ai pris également l'exemple de la canicule, puisqu'on euh, voit que sur euh, les, les dispositifs de climatisation, en particulier euh, climatisation euh, sans entrée d'air euh, extérieur, on a euh, un risque, semble-t-il, accru de propagation du virus lorsqu'on a une recirculation de, de l'air sans apport d'air euh, extérieur. Donc, comment est-ce qu'on concilie la lutte contre la chaleur excessive dans le cadre de la canicule avec la prévention des, des contaminations par le, le SARS-CoV-2 Et puis, il ne faut évidemment pas ignorer le contexte socio-économique, hein, le maintien de l'activité économique, des emplois, puisque on sait là aussi que ce sont euh, des déterminants de santé majeurs. Et donc, on ne peut pas les ignorer si on souhaite améliorer l'état de santé de la, de la population. Alors, la compréhension des interactions entre ces facteurs de risque environnementaux, l'état de santé, le risque épidémique pendant la crise du Covid-19, elle est extrêmement complexe. Puisque, comme vous l'avez vu, on peut avoir des actions dont on voit le bénéfice immédiat, par exemple, la désinfection sur la prévention de la transmission du virus, mais il ne faut pas oublier les effets de bord ou les effets secondaires, hein, si j'ose dire, de certaines pratiques, de la même façon que si on interdit l'usage de la climatisation, il ne faut pas oublier que l'été va arriver avec lui possiblement des canicules. Donc comment est-ce qu'on est en capacité de comprendre le rôle de chacun de ces facteurs, de voir comment ils interagissent ça nécessite obligatoirement de recourir à différents domaines de la science, que ce soit l'épidémiologie, la santé publique, les sciences sociales, l'urbanisme bien sûr, et de mener des travaux de recherche avec pour objectif final, et je reprends là la casquette euh, « service technique d'une ville telle que Paris », c'est que pour apporter une aide à la décision aux métropoles ou aux villes dans la gestion des crises épidémiques, il est absolument indispensable de considérer toutes les problématiques de santé publique dans leur ensemble et non isolément, c'est-à-dire de ne pas répondre simplement au cas par cas avec une optique de pompier et de curatif, mais d'essayer de réfléchir de façon prospective en prenant en compte les interactions entre les différents facteurs. Et à ce titre, je vais citer juste un exemple pour essayer d'illustrer mon propos qui semble peut-être dans l'absolu un peu obscur. Si je prends l'exemple étalement urbain, densité urbaine et transport, quel choix pour la ville de demain Est-ce qu'on continue à redensifier Est-ce qu'on repart vers de l'étalement urbain Est-ce qu'on favorise le tout transport en commun Est-ce qu'on reconstruit des quatre fois, euh, des deux fois quatre voies pour euh, pouvoir mettre plus de, de véhicules particuliers, fustiles électriques dessus ben, Pour être en capacité de prendre une décision éclairée, il faut être en capacité d'évaluer les impacts de cette action mais d'évaluer les impacts de cette action, pas seulement du point de vue de la propagation d'une épidémie, mais aussi en termes de pollution atmosphérique, de changement climatique, à la fois en termes d'atténuation des impacts et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de prendre également en compte le risque d'émergence zoonotique, mais aussi, puisqu'on parle d'étalement urbain, les, tous les risques liés à l'imperméabilisation des sols et, in fine, les risques de transmission d'un agent infectieux. Donc on a affaire à un système, à mon sens, extrêmement complexe, euh, qui est euh, à ce stade assez mal connu, qui est également euh, certainement euh, très variable spatialement, donc euh, les résultats euh, et l'évaluation des impacts dans une situation donnée n'est pas nécessairement directement transposable à une autre situation. Toutefois, on voit bien qu'en termes méthodologiques et en termes de production de connaissances, on est vraiment en attente d'éléments sur ces, ces différents aspects. Et à ce, à ce titre, euh, je pense que si dans ma présentation, j'ai précédemment indiqué que les questions en santé environnementale posées à une métropole par la crise du Covid-19 représentaient un challenge pour une ville telle que la ville de Paris, je pense que c'est également un challenge pour la recherche, puisqu'on ne pourra prendre de décisions que grâce à la production de connaissances et à une meilleure connaissance de ces systèmes extrêmement complexes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Agnès Lefranc d'avoir de, de, votre présentation qui était très complète et très intéressante. Je laisse du coup la parole à, à, au professeur Robert Barouki. Euh, qui va euh, nous parler des perspectives euh, euh, de la recherche européenne sur ces sujets. Je rappelle euh, évidemment que vous pouvez poser des questions, pour le moment vous êtes un peu timide. Euh, il suffit de cliquer sur la petite, la petite icône à droite qui est QNA Q&A euh, et on répondra par la suite à vos questions. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Merci, j'espère je, que, que vous m'entendez bien. Donc euh, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci aussi à Agnès d'avoir parlé donc d'une situation euh, assez particulière de Paris, mais d'avoir à cette occasion-là finalement euh, passé un tour d'horizon assez assez complet des problématiques. Et euh, ce sont des choses qu'on va un peu revoir dans dans la présentation euh, que je vais faire. Donc euh, la présentation porte surtout sur des, les euh, le, le programme européen ERA, donc Health Environment Research Agenda for Europe, ce programme euh, a été euh, a démarré euh, début 2019. Il regroupe un certain nombre de, de chercheurs de, de plusieurs pays, j'y reviendrai, et euh, il est euh, financé donc par la Commission européenne. Et ce que nous demande la Commission européenne en, en trois ans, donc ça il dure jusqu'en 2021, ce que, ce que nous demande la, la Commission, c'est de lui fournir des, des arguments. Pour proposer un agenda donc de recherche sur la thématique environnement, climat et santé, en identifiant à la fois les, les besoins en termes de, de, de politique publique et les priorités euh, en termes de euh, recherche. Donc c'est euh, c'est un comme je l'ai dit un, un programme qui regroupe des, des scientifiques, des chercheurs de euh, plusieurs pays européens comme vous le voyez. Il est coordonné par la France. D'ailleurs il y a plusieurs institutions françaises qui participent à euh, ce programme, que ce soit du côté santé, autant que du côté euh, environnement et euh, des agences sanitaires. Donc euh, c'est assez, assez complet. Et euh, comme je l'ai dit, le, le but initial, en fait, n'avait absolument rien à voir avec euh, Covid 19. C'est juste euh, des quelles politiques de recherche dans le champ euh, environnement, climat et santé pour euh, l'Europe. Je voulais commencer par une petite introduction concernant un certain nombre d'indicateurs euh, euh, qui vont finalement plutôt dans le bon sens depuis quelques années. On voit que, bien sûr, la population augmente, euh, la pauvreté diminue euh, dans, le, dans le monde au total, hein, bien sûr, et euh, la longévité euh, a tendance à augmenter, même s'il y a d'autres indicateurs comme la, la, la durée de vie en, en bonne santé qui sont peut-être eux plus, plus mitigés. Mais enfin, il y a des choses qui vont bien, mais euh, la, la question pour nous c'est avec tout ce qui va bien, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de préparer une situation difficile pour les, les générations euh, à venir? Et là on voit un certain nombre d'indicateurs qui sont euh, plutôt euh, plus difficiles, notamment euh, la, euh, donc la, la perte de, de, des forêts, la déforestation, le problème de l'eau dans certaines régions du monde, la température qui augmente nettement, donc euh, le réchauffement euh, climatique et et on le sait depuis quelques années, la biodiversité qui continue à, à, à diminuer. Donc, il y a toute une série d'indicateurs qui vont bien, mais d'autres indicateurs qui vont mal et qui, en fait, risquent d'être problématiques pour les générations à venir. Et c'est là-dessus que nous sommes appelés à, à réfléchir et réfléchir dans un cadre, en fait, un cadre politique actuel qui a pas mal changé, donc, récemment avec en tout cas une intention au niveau euh, européen d'implémenter ce qu'on appelle le Green Deal et toute une série de, de propositions qui sont finalement euh, assez euh, ambitieuses. On verra euh, ce qu'il en sera, mais en tout cas que ce soit sur le climat, sur l'économie circulaire, sur euh, une Europe à zéro euh, pollution, euh, les aspects euh, alimentation aussi et, euh, donc, euh, et euh, sur la, la, la biodiversité, il y a toute une série d'objectifs qui sont très ambitieux et euh, on ne pourra réellement atteindre ces objectifs que si euh, on a des, des, euh, une recherche suffisante qui va nous permettre de décider de, par quels moyens atteindre ces objectifs, comment euh, est-ce qu'ils sont atteignables, et puis euh, d'être un tout petit peu plus sur les, les mécanismes et les décisions à prendre par euh, les instances politiques. Donc on est dans une configuration, disons, euh, ambitieuse, en tout cas sur le plan euh, politique. Alors comment on fait quand on nous demande comme ça de, de, de réfléchir sur les meilleurs programmes de recherche à prévoir dans l'avenir. Euh, d'abord, on consulte, hein, il y a des, des, des chercheurs dans, dans, parmi les partenaires de, de ERA, mais, mais on consulte beaucoup. Et on consulte à deux titres, et là c'est ce qu'on appelle notre, notre méthode en Y, où vous voyez que d'abord on consulte des parties prenantes, de, de, des gens qui sont, par exemple, des, des, des, des politiques, des, des ONG, des, des des industriels, des scientifiques aussi, bien sûr. Euh, et donc, on, on les consulte pour savoir surtout quels sont les besoins, d'après eux, dans les années à venir, euh, pour qu'ils puissent, quels sont les besoins de connaissances qu'ils ont pour instaurer telle ou telle politique, quelles sont les, les décisions, les réglementations à prendre dans les années à venir. Et d'autre part, on fait une consultation auprès d'instances scientifiques très diverses. Et euh, à partir de là, on, euh, ce qu'on essaie de savoir, c'est... Quels sont les manques de connaissances dont nous souffrons et, euh, et en tout cas, donc, quels sont par quels moyens on pourrait combler euh, ces, ces manques de connaissances Et nous fusionnons les deux, hein, les, les besoins de stratégie, disons euh, politique, d'une part, et les besoins de, de connaissances scientifiques pour essayer de, de produire ce qu'on appelle des grands objectifs, research goals, donc c'est des grands objectifs, et euh, essayer comme ça de, de classer de manière, j'espère, cohérente les euh, euh, recommandations que nous pouvons faire à la Commission pour les appels d'offres et pour la, la stratégie euh, scientifique dans euh, les années à venir. Et donc là, vous avez un peu le, le résultat que je ne vais pas présenter en grand détail parce que je veux passer plus de temps tout à l'heure sur l'aspect la, spécifique euh, Covid-19, mais en tout cas, euh, le résultat de, de, de, de nos cogitations dans un rapport que nous avons publié, sur, que vous pouvez retrouver sur notre site, vous aurez l'adresse euh, tout à l'heure et euh, qu'on qu a classé plutôt par grands objectifs, puisqu'on a consulté justement les, les parties prenantes. Et, et ces grands objectifs sont d'une part évidemment réduire les, les impacts du changement climatique et la dégradation des, des écosystèmes. Euh, vous savez, dans ce groupe de, de chercheurs, nous tenons beaucoup à établir un lien et un lien fort entre les personnes qui travaillent sur les écosystèmes, hein, donc les, les écologues en particulier, euh, donc sur l'environnement au sens global, et les gens qui sont dans le domaine de la santé, établir des ponts entre les deux, et c'est très important, c'est ce qu'on appelle One Health dans d'autres situations. Euh, donc, premièrement, réduire ses impacts, deuxièmement, éliminer les expositions environnementales nocives pour la santé, par exemple, les, les, les polluants chimiques, mais aussi les, les polluants biologiques ou, ou, ou physiques et d'autres. Troisième point, comment promouvoir une vie saine dans une société euh, inclusive, donc à la fois... Euh, des, des propositions en termes de euh, mode de vie, enfin, je veux dire comment euh, euh, avoir le, le mode de vie le, le plus sain possible dans une ville ou, ou ailleurs et, et dans une société aussi qui soit, euh, qui soit saine. Donc là, vous avez toute une série de, de, de propositions. Donc ça, ce sont des objectifs en termes euh, de, de recherche avec ces objectifs-là. Euh, euh, ensuite, euh, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont plutôt méthodologiques, qui sont très importants en recherche. Ça, il faut arriver à avoir les, les bonnes infrastructures, les bonnes méthodologies pour euh, aboutir à, à ces objectifs. Euh, le premier, c'est améliorer un, un aspect qui est euh, l'évaluation de l'impact sur la santé des facteurs environnementaux, faire valoriser des études interventionnelles, c'est quelque chose qui est très très important. Avant de prendre une décision, par exemple dans une ville, comme ça a été dit tout à l'heure, il faudrait arriver à modéliser les choses et avoir une idée des impacts. Et quand on a une idée des impacts sur la santé, quand on a une idée des impacts sur l'environnement, on peut ensuite avoir une idée sur les impacts économiques. Et on est parfois surpris parce que en prenant une décision qui paraît coûteuse dans l'immédiat, en termes, en termes d'euros, si on compte les avantages qu'il y a à prendre ce type de décision en termes sanitaires ou environnementaux, on peut très facilement démontrer que sur le long terme, c'est quelque chose qui est tout à fait en fait bénéfique, même en termes économiques. L'autre aspect, c'est développer des infrastructures. On ne peut pas faire de la recherche sans des infrastructures solides, fortes. Et, et ces infrastructures, il y a tout un système au niveau européen pour organiser des, des infrastructures présentes dans, dans tous les pays les encourager. C'est un système, je, pour l'avoir le, le, pour un peu pratiqué, euh, assez lourd, assez compliqué, qui prend euh, beaucoup de temps, euh, mais qui est très important. Il faut connaître les infrastructures et qui n'est pas facilement soutenu par nos, nos, nos gouvernants. Mais en tout cas, euh, c'est un objectif à atteindre et il est très important. Et enfin, euh, nous avons mis dans un cadre RG6, le dernier cadre, euh, comment soutenir des approches de changement transformationnel ou transformant dans notre environnement et notre santé, on, on, on le voit bien euh, dans certaines euh, situations, il est nécessaire d'avoir de, de, des modifications très significatives de, de nos comportements et il y a toute une recherche qui vise à savoir comment euh, on peut faire et par quel moyen, par quel est le meilleur moyen de le faire. Assez curieusement, nous l'avons vécu hein, récemment avec cette, à la fois le, le, le, le, les décisions de confinement et les décisions ensuite de distanciation physique, c'est c'est quelque chose qui a profondément transformé nos, notre vie et, et notre société. Et c'est peut-être des leçons à prendre pour la suite parce qu'il y a eu cette crise maintenant, mais il y a d'autres crises qui peuvent venir. Et c'est, à mon avis, comment entraîner comme ça des, des, des changements assez radicaux dans notre vie et notre comportement est quelque chose qui est extrêmement utile et, et la recherche doit s'y intéresser de manière. Donc, si je résume hein, de manière, disons, et les aspects les plus emblématiques de ces priorités, on, les, on a mis les 3C, ben facilité, mais évidemment, ça ne couvre certainement pas tout. Les 3C, c'est climat, c'est chimie, donc les produits chimiques, et, et sélicité, la, la vie dans un milieu urbain, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses dans, dans ce rapport. Et puis ça, c'était un premier rapport que nous avions produit en février 2020. Quand on regarde ce rapport, on parle un tout petit peu d'infection, on parle un tout petit peu d'épidémie, mais finalement assez peu est noyé dans un ensemble beaucoup plus large. Et puis il y a eu un quatrième C qui est venu en fait beaucoup plus tôt que mars 2020, mais en réalité qui nous a concernés ici en France de manière très aiguë en, en mars 2020. Et ce quatrième C, c'est évidemment le Covid-19. À ce moment-là, euh, la commission, les, les représentants de la commission nous ont contactés, ils nous ont dit, bon, vous avez fait un, un bon travail sur, euh, en général, environnement, climat et santé. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux, trois semaines sur les, pro les, les, les propositions de, de recherche entre, euh, d'une part, environnement, climat et santé, et d'autre part, Covid-19 Quelles sont les interactions entre... Euh, ces différentes entités et euh, qu'est-ce que nous, euh, Commission, pouvons nous proposer comme appel d'offres pour essayer de, de disons, de, de promouvoir des études euh, à la frontière entre la pandémie et l'environnement de la santé. Donc ça, je dois avouer que nos collègues, nos partenaires se sont mobilisés de manière assez remarquable en très très peu de temps et nous avons euh, produit un document euh, qu'on a publié il y a environ euh, un mois sur cette interface, cette interaction, et les propositions que, que nous faisons. Et vous allez voir que nous euh, faisons des propositions assez semblables euh, à ce qu'une euh, ville comme Paris peut avoir comme, comme questionnement. C'est un peu plus large que ça, mais c'est au fond, c'est assez proche et euh, ça prouve qu'il y a une certaine cohérence dans les, les, les objectifs. Nous avons, en fait, à chaque fois distingué des grands objectifs, donc qu'on appelle « research goals », mais cette fois lié euh, au Covid, et euh, nous les avons classé trois grands thèmes. D'abord, comprendre les facteurs environnementaux qui ont favorisé l'émergence et la propagation du virus, j'y reviendrai. Deuxièmement, mieux appréhender l'impact sur la santé du Covid-19 et des facteurs de stress environnementaux. Quand on a les deux ensemble, ou l'un avant l'autre, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que l'environnement le, finalement favorise l'infection, ou, ou plutôt l'environnement favorise-t-il la sévérité ensuite de, de, de la maladie Autre question. Et puis, et comment évaluer l'impact général de la pandémie COVID-19 et de la réponse à la pandémie sur notre société, sur notre économie et aussi sur, sur la santé en général Et puis, il y a un autre aspect un peu plus global sur les, les grands changements environnementaux et, euh, et les pandémies dans, dans l'avenir. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais il est en fait assez inclus dans les trois autres. Donc, voilà les, les trois champs que je vais euh, essayer de, de vous euh, détailler un tout petit peu plus. Euh, donc, les, les premières questions, c'est quel rôle des facteurs environnementaux dans l'émergence et la propagation du virus Et euh, plus précisément, dans euh, donc quel est le lien entre le changement climatique les interventions humaines comme la déforestation, par exemple, la perte euh, de la biodiversité euh, et des, des habitats qui, qui ont changé et le coronavirus et donc en particulier euh, son émergence. Euh, là, vous avez entendu beaucoup de choses et notamment on a beaucoup parlé de, de déforestation. Euh, il est bien clair que ce n'est pas, ce ne sont pas uniquement les, les interventions humaines qui ont fabriqué ou créé euh, la pandémie, l'existence d'épidémies existe de, depuis toujours, ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose de récent, mais ce qu'il est important de savoir, c'est si ces interventions humaines ou euh, le changement euh, climatique ont pu augmenter la fréquence de ces euh, pandémies, augmenter la, la, la, la gravité ou la rapidité avec lesquelles euh, ces épidémies donc émergent et, et diffusent. Donc on est dans quelque chose de, disons, de quantitatif. Et il y a quand même un certain nombre d'arguments que beaucoup d'écologues ont mis en avant, donc que vous avez peut-être vu, euh, publié ici ou là, sur euh, le rôle très probable donc, de, de, de ces déforestations, du changement d'habitat d'un certain nombre d'animaux, du rapprochement entre des animaux euh, sauvages et, et de l'élevage, du rapprochement de, de l'augmentation des contacts entre les animaux et les humains pour expliquer ces problématiques euh, d'émergence. Il y a encore pas mal de recherches à faire dans ce domaine. Elle n'est pas, elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée, mais en tout cas, euh, ça nécessite un peu plus euh, de, de recherche pour être à peu près sûr de, de la manière dont, dont ça se passe et pour ensuite pouvoir éventuellement euh, recommander euh, des, euh, des, des, des de, de recommander un certain nombre de, de décisions et de mesures euh, pour d'imiter en tout cas ces risques euh, d'émergence. Ensuite il y a une autre question, c'est la propagation. Est-ce que la pollution, est-ce que le, le climat, est-ce que le fait qu'on soit dans des climats par exemple plus, plus chauds ou est-ce qu'il y a de, plus, plus ou moins d'humidité ou plus ou moins de pollution dans l'air, est-ce que ça favorise la, la propagation du virus ça, euh, ça a été euh, traité dans la, la première confisée. Donc, euh, euh, c'est un travail. On, on a vu beaucoup de commentaires en fait euh, là-dessus. Le rôle des particules atmosphériques, notamment, euh, c'est clairement quelque chose qui mérite encore d'être approfondi, d'être étudié pour un peu un peu mieux comprendre les choses. Et ce n'est pas très simple. Hein, il y a beaucoup de, de difficultés avec avec ce virus, mais en tout cas, ça mérite d'être. La question et mérite d'être étudiée. Il y a un certain nombre de de chercheurs, soit euh, par des études épidémiologiques ou géographiques ou par des études plus physiques sur l'interaction entre le virus et un certain nombre de polluants euh, peuvent essayer d'étudier ce type de, de questions. Et enfin, euh, un, un grand domaine, c'est la modélisation de l'émergence et de la propagation des, des maladies. Vous voyez que on se, les décisions publiques et politiques se font souvent sur des modélisations, c'est-à-dire des épidémiologistes ou des mathématiciens qui proposent une modélisation et qui dit « si vous ne faites pas ceci ou cela, vous risquez d'avoir 500 000 morts, vous risquez d'avoir tel ou tel effet ». La confiance dans ces modèles est d'autant plus forte que ces modèles sont exacts et se rapprochent un peu de la vérité. Ça nécessite des travaux. Plus on comprend les mécanismes d'émergence et les mécanismes de propagation, quels sont les facteurs physiques euh, environnementaux qui favorisent la propagation, plus les modèles mathématiques vont être fiables et plus les décideurs publics peuvent prendre euh, donc euh, des mesures en fonction de ce que disent euh, ces modèles. Donc il y a un travail là qui est très multidisciplinaire, qui doit rassembler des infectiologues, des, des épidémiologistes et des euh, mathématiciens, des modélisateurs, et qui est effectivement extrêmement important, il est important de, de faire euh, notamment à l'échelle euh, européenne. Le deuxième euh, sujet, donc euh, objectif, cette fois, c'est voir si euh, euh, l'impact conjugué du Covid-19 et euh, des stress, d'autres types de, de, de stress environnementaux, euh, est-ce que cet impact conjugué augmente-t-il le risque de maladie et le risque de sévérité du Covid-19 je, je propose là un, un schéma qui indique comment l'environnement le et, et le climat peuvent d'une part favoriser la diffusion, comme on l'a dit tout à l'heure, du, du SARS-CoV-2. D'autre part, on sait que toute une série de maladies chroniques favorisent en fait la, la, la sévérité de, de, de cette infection. Et ces maladies chroniques elles-mêmes sont favorisées par un certain nombre de facteurs climatiques. On connaît l'impact de la pollution de l'air, par exemple, sur les maladies chroniques, l'impact des polluants chimiques sur l'obésité, le, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, et ce sont toutes des maladies qui semblent augmenter la, la sévérité de, de, de l'infection. Donc là, on a une véritable interaction entre euh, à la fois le côté infectieux et le côté maladie chronique pour expliquer la, la sévérité et le, rend, euh, le rôle de l'environnement et du climat est majeur euh, dans cette histoire-là. On manque un tout petit peu, de, on manque même beaucoup de, de connaissances dans ce domaine et nous avons fait un certain nombre de, de, de propositions. Les premières, c'est comprendre les problèmes que se posent à la société, identifier des, des, des populations à risque, donc faire des études de type épidémiologique et notre proposition, disons, euh, pratique sur ce plan-là est euh, d'harmoniser et de coordonner toutes les études sur des cohortes, épidémiologiques qui sont faites euh, au niveau euh, européen. La plupart de ces études sont faites dans un pays ou un autre. En France, on a de nombreuses cohortes que, euh, qui existent, hein, qu'on suit depuis un certain nombre d'années. On a des études épidémiologiques plus transversales qui sont euh, enclenchées et notamment sur cette question de Covid-19. Dans chacun des autres pays européens, il y a pratiquement des études qui sont en cours et des, des cohortes. Et euh, il nous a paru très important d'harmoniser de, de, et de coordonner toutes ces études à l'échelle européenne. Pourquoi c'est important Parce que, euh, comme vous le savez, parfois, une seule étude épidémiologique souvent ne suffit pas euh, à établir un lien euh, sûr entre euh, une infection, par exemple, ou un facteur environnemental et une pathologie. Euh, il est souvent nécessaire de multiplier les études. Il, une des raisons, c'est d'avoir un nombre de patients ou de, de citoyens suffisants de, de, qui participent à, à l'étude. Donc, euh, le nombre compte beaucoup et ça, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de le faire à l'échelle européenne. Donc là, il y a une, un aspect extrêmement pratique, d'ailleurs, qui a commencé parce que la Commission, il y a à peu près une semaine, a lancé un appel d'offres pour la coordination des cohortes à l'échelle européenne. Ensuite, la relation entre Covid et les impacts du changement climatique, on l'a un peu cité tout à l'heure. Euh, imaginons qu'il y ait euh, une canicule qui arrive avec une deuxième vague du Covid-19, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les populations les plus à risque, sans doute les mêmes, mais les mécanismes sont effectivement différents, et il y a des, des mesures pratiques qui sont, euh, cette fois, on a cité la climatisation euh, tout à l'heure, qui est quelque chose, évidemment, sans doute, de très utile en termes de canicule, mais qui peut poser problème euh, en ce qui concerne euh, le, euh, les infections. Donc là, malheureusement, il y a toutes les il y a parfois des, des mesures qui ont des impacts paradoxaux sur différentes sources de, de pathologies. Donc euh, ça, c'est un point de, de recherche fondamentale. Euh, le, le troisième point, c'est le euh, rôle de la pollution de l'air, non pas comme vecteur, mais comme facteur de stress environnemental, comme source de maladies à la fois pulmonaires, cardiovasculaires et bien d'autres, euh, et euh, leur relation avec le, le Covid-19. Alors vous allez me dire, mais pendant finalement le, la réponse à cette pandémie, le, le confinement, la pollution euh, a diminué, en effet, elle n'a pas diminué complètement, mais enfin pour certains indicateurs de la pollution, elle a, elle a bien diminué, ça, ça prouve bien que quand euh, les gens circulent beaucoup et que le, et que le, le tissu industriel fonctionne, eh bien, il y a de la pollution. Alors là, je vous rassure, la pollution réaugmente à nouveau, ça veut dire que les gens euh, circulent à nouveau, mais euh, il est donc intéressant à la fois d'étudier l'impact conjugué pollution et euh, infections, et d'étudier en fait l'impact de différentes décisions concernant la, la pandémie euh, sur euh, la pollution. Covid-19 et produits toxiques, là aussi c'est quelque chose qui est très utile. Je vais donner un exemple, nous avons beaucoup travaillé, nous travaillons, nous continuons à travailler sur les, les perturbateurs endocriniens. Euh, un certain nombre de ces perturbateurs endocriniens modifient euh, le système immunitaire, et puis d'autres substances qui ne sont pas perturbatrices endocriniennes aussi modifie le système immunitaire. Et vous avez tous entendu que euh, le système immunitaire joue un rôle fondamental dans la dans le deuxième pic de la maladie. Quand on a le premier pic infectieux, il y a un deuxième pic souvent où il y a une, ce qu'on appelle un orage cytokinique et, euh, et donc euh, qui est lié à une, sans doute une suractivation du système immunitaire. Et là, on sait peu de choses. Impact des produits chimiques sur l'immunité, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup d'informations. De même, Impact des substances chimiques sur le système cardiovasculaire, sur la coagulation du sang, très important dans la sévérité du Covid. Là aussi, on manque beaucoup de, de, de données. Et donc, là, il y a tout un champ à ouvrir en termes de, de recherche. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les impacts socio-économiques et psychologiques du Covid-19 sont fondamentaux. Et là aussi, l'harmonisation des, des, des cohortes euh, étudiées à l'échelle européenne peuvent nous donner beaucoup plus d'informations. Euh, Est-ce que la situation euh, socio-économique des, des, des, des uns et des autres influe sur l'infection et sa gravité La réponse semble plutôt être oui, donc ça nécessite plus d'efforts mais euh, parce qu'il y a beaucoup de biais dans ce domaine mais c'est très important de pouvoir faire cette étude. Euh, l'impact de la santé mentale ou l'impact de l'infection sur la santé mentale aussi euh, et l'impact des mesures qui sont prises sur la santé mentale sont des choses aussi extrêmement importantes. Il y a tout un aspect de, de stress psychologique qu'il faut aussi relevé et qui mérite d'être euh, d'être étudié. Et enfin, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les études globales sur l'environnement, euh, les études d'impact sur la santé, essayer de modéliser l'impact de tel ou tel événement sur la santé, c'est quelque chose qui est très très utile. Euh, il est insuffisant et c'est quelque chose qui peut peut-être être aussi uniformisé, euh, uniformisé ou harmonisé ou coordonné à l'échelle européenne pour que on ne dise pas quelque chose en Allemagne et qu'on dise autre chose. En France, je pense qu'il faut euh, mettre les, les efforts dans ce domaine en commun. Euh, c'est quelque chose qui, qui nous semble tout à fait euh, important en termes aussi d'infrastructures et de modélisation à la fois mathématiques de, de ces événements. Euh, donc, le troisième aspect, c'est un aspect plus sociétal, euh, un aspect plus économique et peut-être plus euh, politique euh, des choses. Donc, influence euh, de l'impact, donc impact de la, la, la pandémie sur ces aspects-là. Euh, toute une série de mesures qu'on peut faire. Euh, vous, on n'est pas sans savoir qu'on a subi un, un confinement euh, important. Euh, ensuite, une distanciation euh, physique euh, qui, est, qui est très importante, qui n'était pas quelque chose qui était nécessairement dans notre, dans notre culture, auquel on est très habitué. Euh, donc, tout ceci euh, va laisser, euh, donc, laisser des, des traces à, à différents niveaux et étudier l'impact de ces de ces mesures donc de, de, de confinement, la, la comparaison de différents pays, certains n'ont pas choisi le confinement, d'autres l'ont choisi, certains ont réagi différemment, cette comparaison-là mérite une, une recherche approfondie pour essayer de voir pour quelles raisons tel ou tel pays a pu peut-être gérer la, ou a eu moins de d'infections de, ou moins de morts à, suite à, à l'infection. Euh, donc peut-être une recherche comparative, mais aussi une recherche qui tend à un peu mieux comprendre les impacts de, de ces différentes mesures. Il y a des choses plus précises, on l'a cité tout à l'heure, on a pris justement l'exemple de, de Paris, euh, l'environnement urbain et la pandémie euh, méritent une analyse beaucoup plus euh, poussée. Euh, je vous ai mis euh, en bas là, une figure de proposition, notamment suite à des travaux faits par un collègue de, de, de Barcelone, donc Marc Nivenhausen, qui a beaucoup étudié le milieu urbain et... et Comment améliorer le milieu urbain d'un point de vue environnemental Et là, il faudra y, y rajouter l'aspect euh, donc euh, risque pandémique et les propositions qui sont faites dans ce type de, de, de modèle sont de, par exemple, de considérer les différents blocs et les rues qui séparent les ou qui délimitent ces, ces blocs et de penser qu'une ville pourrait être peut-être mieux vivre si on fait des blocs euh, avec euh, trafic de, de voitures, des blocs beaucoup plus grands et à l'intérieur de ces blocs uniquement des piétons et, et des cyclistes, évidemment ça va, ça va beaucoup réagir, mais c'est ce type de modèle et l'impact de ce type de modèle dans différentes situations, et être sûr que ces modèles répondent à des, à des besoins en termes à la fois environnementaux, mais aussi de prévention des pandémies, de prévention de la densification, d'apporter un peu plus d'exercice physique, parce qu'on ne l'a pas Cité de, aussi tout à l'heure, mais, mais il est évident que l'exercice physique joue un rôle très important, notamment euh, dans les villes. Donc tout ceci est quelque chose qui, qui mérite d'être étudié et qui n'est pas a priori tout à, fait, euh, tout à fait évident. Et en fait, il y a toute une série d'autres domaines où il y a euh, un impact entre environnement et Covid-19. Euh, le, le milieu du travail en est un, et ça c'est au cas par cas. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose si on est dans une usine, on est dans les champs, ou si on est dans un laboratoire comme le mien. Euh, et le, le, les, les conditions de travail qu'il faut adapter en fonction de. pour éviter le risque donc, euh, euh, épidémique et pour toujours tenir compte de l'aspect environnemental est quelque chose qui doit être euh, fait euh, au fur et à mesure et au cas par cas. Euh, il y a toute une recherche sur les, les mesures de, de politique sociale, euh, économique et environnementale globale. Et là, on, on met l'accent sur la difficulté de l'implémentation des décisions. Il est parfois facile de recommander un certain nombre de choses, et il n'est pas nécessairement toujours euh, euh, facile de voir comment on peut, en pratique, implémenter ça. Et, et c'est vraiment le, le, le topo qu'a fait Agnès, est, une, est un bon exemple de comment on arrive à partir de, de disons, de, de données et de connaissances globales à, à rendre ça euh, pratique dans, dans la vie et de ne pas avoir des effets indirects qui ne soient pas nécessairement euh, désirables. Et puis un, un champ d'investigation, alors là vraiment on est pratiquement dans la, dans la politique, c'est mesurer l'impact euh, environnemental et économique de la stratégie de sortie de la crise. Il va y avoir, vous entendez tous les jours, des milliards et un plan de sortie de, de la crise. Quel est l'impact économique, euh, bien sûr, mais quel est l'impact environnemental et comment on peut concilier les deux euh, C'est un champ ouvert aussi à une recherche peut-être plus de à la fois de mais mais de sciences politiques et de sciences science sociales, qu'il est tout à fait fondamental euh, d'avoir, et surtout maintenant, parce que c'est maintenant que des décisions se prennent, et il faut être sûr de, des impacts de ces décisions, non pas sur ce qui se passe dans les mois à venir, mais ce qui se passe dans les euh, années et les dizaines d'années euh, à venir. Donc pour résumer, c'est une figure qui résume un peu euh, les différentes euh, propositions en partant de l'émergence du virus, de sa propagation, de son impact sur la santé et, et des réponses sociopolitiques qui sont jusqu'au plan de relance économique. À, chacun, à chacune des, de ces étapes, nous avons établi des liens avec des situations environnementales et on prend l'environnement dans sa globalité, c'est euh, l'environnement, donc euh, la nature, la biodiversité, etc., mais aussi l'environnement du travail, l'environnement euh, urbain, l'environnement social les inégalités sociales qui font partie aussi de, de notre environnement et qui peuvent être impactées et par la pandémie et par la réponse à la pandémie et par le plan euh, de relance. Enfin, euh, on a essayé à chaque fois d'établir ces liens et de faire un certain nombre de propositions pour euh, mieux comprendre les relations entre les, les pandémies et euh, la, la, les, les problématiques euh, environnementales. Il euh, y a un aspect que je n'ai peut-être pas signalé, c'est qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé à la fois en termes de diffusion de la pathologie, mais de réponse à la pathologie, de réponse à une crise en fait. Et euh, ces leçons, on doit pouvoir les tirer pour pouvoir être prêt dans l'avenir à d'autres crises qui ne seront pas nécessairement des, des crises de pandémie, mais peut-être des, des crises de, liées au, au changement climatique. Euh, et c'est comment la population a répondu Faut-il imposer des, des, des mesures Faut-il laisser à la population le soin d'appliquer ces, ces mesures Ce sont des choses extrêmement importantes. On doit tirer toutes ces leçons pour être prêt. Pour euh, l'avenir, on risque d'avoir d'autres situations euh, délicates euh, à gérer. Et donc là, c'est une euh, petite photo de l'ensemble des, des, des, des partenaires et une, et une invitation à participer à un autre webinaire, donc euh, qui aura lieu ce lundi 15 juin. Donc, avec, euh, alors, cette fois détaillant beaucoup plus que je ne l'ai fait, les, les propositions euh, en termes de recherche de, euh, de, de ERA, donc euh, de Covid-ERA que je viens de, de proposer, donc ce sera beaucoup plus détaillé. Ça a la caractéristique d'être un séminaire présenté uniquement par des femmes, donc Brigitte satsen Catherine Tom, Yana Klanova, et d'être euh, d'avoir comme euh, chairwoman, donc Jenon Jensen, qui est d'une ONG européenne euh, qui s'appelle Hill. E. Notre site, vous pouvez le consulter pour avoir tous les documents dont j'ai parlé aujourd'hui, que vous pouvez voir, c'est donc eraresearcheu.eu, euh, euh, donc on a deux fois euh, l'Europe, donc on aime beaucoup l'Europe, à dans ERA, et euh, donc allez consulter euh, ce que nous faisons. Voilà, j'en ai fini et merci et nous répondons avec plaisir à, à vos questions. Merci beaucoup. Alors je vous propose du coup de passer euh, à l'échange avec les participants. Il y a eu pas mal de questions. Euh, J'espère qu'on pourra toutes les traiter, sinon euh, on les note et euh, on vous enverra les réponses euh, par mail. Alors une première question sur euh, euh, le le Covid-19 dans le métro. Euh, donc, on nous dit le coronavirus serait transporté par les particules fines. Donc, on, on a vu dans le précédent euh, débat confisé qu que cette, euh, cette euh, énoncé devait quand même être un peu nu nuancé et les recherches euh, poursuivies. Mais bon, avez-vous euh, à la mairie de Paris, j'imagine, en visibilité la problématique pollution particules fines et Covid-19 dans le métro? Alors, dans, oui, dans le métro et, et ailleurs, hein, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, j'ai enfin, vu passer également une question sur euh, les liens qu'on pouvait avoir avec des écologues. Donc, on, tra on travaille mmh. au sein des services de la ville en étroite collaboration avec l'Agence d'écologie urbaine. que Je m'en ici parce que c'est eux aussi qui s'intéressent beaucoup à la problématique pollution atmosphérique. Donc là, le sujet euh, COVID-19, pollution atmosphérique extérieure, euh, effet sur la santé, c'est effectivement des objets, entre guillemets, qui sont dans notre dans notre champ de vision. Alors, dans le métro, hein, vous savez que les, les enceintes de la RATP, euh, ce n'est pas le milieu extérieur, hein, ce sont les enceintes de la RATP, mais euh, ce sont effectivement des objets d'intérêt scientifique, ces trois objets, euh, pollution atmosphérique, euh, COVID, santé, qui sont totalement dans le, dans le champ de nos préoccupations. Eh bien, euh, une autre question qui s'adresse à vous, euh, Agnès. Avez-vous prévu de faire des mesures environnementales pré et post-confinement dans les logements ou bâtiments publics de la ville de Paris alors, pré-confinement, c'est une bonne partie du métier du service parisien de santé environnementale de faire des mesures de polluants divers dans les logements des Parisiens et des Parisiennes et dans les établissements de la ville, que ce soit de mesurer des polluants chimiques, des polluants microbiologiques, de rechercher les fibres et particules, c'est une partie, si j'ose dire, de l'ADN du service parisien de santé environnementale. Donc on a, pré-confinement, un ensemble de données disponibles post-confinement, bah, on a ciblé euh, nos efforts euh, au moment du déconfinement sur euh, les paramètres qui étaient, on va dire, impératifs à mesurer pour assurer euh, la reprise d'activité, euh, notamment des établissements, dans les meilleures conditions. Et euh, c'est un exemple que je n'ai pas cité de questions qui étaient posées, mais euh, donc on pense risque infectieux, Covid, mais il ne faut pas oublier que les réseaux d'eau des établissements de la ville sont restés euh, inutilisés pour les établissements euh, qui étaient totalement fermés pendant la période du confinement, et donc euh, se pose la question au moment du déconfinement des légionnaires, avec un travail extrêmement euh, important de remise euh, en service des, des réseaux d'eau chaude sanitaire et de contrôle de la qualité microbiologique de ces eaux. Donc voilà, c'est aussi une question qui se pose à euh, toute ville qui a des établissements qui sont restés fermés pendant plus de deux mois. Au moment de les remettre en route, c'est pire que des grandes vacances. Voilà. Alors une autre question euh, sur la densité euh, urbaine, euh, aujourd'hui est-il possible, enfin double question, d'affirmer la corrélation entre densité urbaine et propagation et ou sévérité accrue du Covid euh, Et euh, faut-il accompagner euh, la, la tendance de diminution de la densité urbaine alors, affirmer, c'est très difficile. Hein. Tout ça, c'est de la science qui est en, en progrès. Euh, ce qui est certain, c'est que le virus se transmet quand il y a des contacts entre les gens. Donc, euh, on voit qu'une situation type euh, métro bondé aux heures de pointe est a priori favorable, plus favorable au moins à la propagation du virus. Une situation, on va dire, dans une zone, par exemple, moins urbaine, où euh, les gens vont aller travailler en prenant leur voiture pour parcourir... Euh, plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail. Au moins pendant ce, ce temps de trajet, on voit bien que le, le risque d'être en contact avec une personne contaminée est bien plus élevé pour un urbain que pour quelqu'un qui ne vivra pas en zone urbaine. Euh, après, je n'ai pas d'études épidémiologiques euh, directes ou de démonstration que la densité, euh, la densité urbaine euh, favorise la propagation du virus. Euh, C'est plutôt un raisonnement de, de bon sens, on va dire, qui amène à dire ça. Par ailleurs, euh, sur euh, le lien entre pathologie préexistante et gravité euh, des cas de Covid, là il y a quand même par contre maintenant, y compris notamment dans les bulletins épidémiologiques de Santé publique France, des données qui montrent quand même très clairement que la grande majorité des cas graves se, concernent des personnes qui présentaient des pathologies préexistantes et en particulier des pathologies respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques, dont on sait par ailleurs, comme le rappelait Robert Barocchi, que ce sont des pathologies pour lesquelles un certain nombre de facteurs environnementaux sont des facteurs de risque. Donc l'exposition à certains polluants chimiques, euh, substances chimiques, polluants de pollution atmosphérique, la sédentarité, qui est plus fréquente en milieu urbain, qui favorise les maladies métaboliques. Voilà, donc c'est sur la base là aussi de cette observation qu'on peut émettre l'hypothèse qu'un certain nombre de facteurs environnementaux et de facteurs en environnementaux présents dans l'espace urbain en particulier vont pouvoir euh, quelque part euh, être associés à des pathologies euh, préexistantes et donc à un risque accru de survenue de, de cas graves des maladies infectieuses telles que le Covid, mais ça reste, ça reste effectivement euh, une une construction de l'esprit dans l'attente d'études épidémiologiques comme celles que mentionnait Robert Barouki à base de cohortes et de méta-cohortes assemblées pour avoir des informations beaucoup plus précises sur les déterminants. Si je peux inter ah, je, je je intervenir. Vous... Si oui, bien sûr. Je... Elle... Non, mais on a, c'est un mot un peu général, mais on a pendant très longtemps un peu opposé les maladies infectieuses, ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Ça s'appelle non transmissibles, c'est-à-dire justement elles ne sont pas infectieuses comme l'obésité, l'obésité enfin, est une condition plus qu'une maladie, mais le, le, la, le, le diabète, le, le, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires étant non transmissibles. Et on a beaucoup travaillé sur le lien entre facteurs environnementaux et maladies non transmissibles. Et il, y a tout un, euh, il y a toute une série de, de travaux là-dessus et ça continue. Mais là, ce que le Covid nous, nous dit, c'est Finalement, et il faut vraiment travailler sur les deux en même temps et, et l'interaction entre les deux, parce que c'est très très clair que l'infection par le Covid, sa sévérité dépend d'un certain nombre de facteurs, évidemment l'âge au premier plan, mais aussi de toute une série de conditions comme qu'on a rappelé tout à l'heure, qui sont justement des, des maladies dites non, non transmissibles. Il y a bien une interaction entre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles et il faut euh, voir, avoir une vision assez, assez globale des choses euh, dans ce domaine. Alors je rebondis, euh, vous avez cité, euh, enfin là on, on parle clairement des déterminants de santé. Euh, on a une question euh, assez vaste sur les déterminants de santé. Sont ils le lien entre urbanisme et santé? Si oui, quels sont ils et sont ils catégorisés par la recherche. Je, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Ce qui est certain, c'est que les formes urbaines, certaines caractéristiques de l'urbanisme, sont des déterminants de santé. Voilà, je ne sais pas si ça, si ça répond à la question, mais euh, ce sont des déterminants de santé, au même titre que euh, la, la quantité de polluants qu'on va trouver dans l'air, au même titre que euh, la présence de certains polluants chimiques dans l'eau, etc. Ce sont des déterminants de santé. Alors, ce sont des déterminants de santé euh, directs ou ce sont des déterminants de santé indirects. Je reprends mon exemple pollution atmosphérique. Euh, les choix d'urbanisme qui vont être faits, qui vont conditionner l'accessibilité par exemple de différents services et qui font qu'on va prendre plus ou moins euh, un véhicule euh, éventuellement à, à moteur ou euh, marcher à pied, vont conditionner les émissions de polluants, qui vont donc conditionner les expositions des habitants, qui vont conditionner leur état de santé. Et en ce sens, la, le choix de forme urbaine va être indéterminant. Oui, bien sûr. Et bah, parfois, on a quelquefois des, des surprises, euh, par exemple. Bon, le, le milieu rural peut paraître beaucoup plus sain à beaucoup de à beaucoup d'égards que que le milieu urbain, mais on a on a des surprises parce que dans le milieu rural il y a quand même des pesticides qui traînent et parfois on a des des impacts sanitaires qui sont plus importants dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Même si dans, au total euh, il y a il y a d'autres aspects beaucoup plus positifs dans dans le milieu rural et, et le milieu urbain euh, ça veut dire quelque chose et ça veut et ça dépend beaucoup de, de quelle ville on quelle ville on parle et de quel milieu urbain, s'il y a beaucoup d'espaces verts, s'il y a beaucoup d'espaces détendus d'eau, et eh bien ce n'est pas tout à fait la même chose que si c'est extrêmement dense et uniquement bétonné. Donc là, il y a des, des arguments quand même qui deviennent de plus en plus clairs sur l'impact très positif des espaces verts par exemple dans, dans le milieu urbain. Ça fait une belle transition avec ma question. Cette crise du Covid-19 ne souligne-t-elle pas la nécessité d'inclure les enjeux de biodiversité à part entière dans le champ de la santé environnementale. Tout à fait. <rire> C'est une, une, une très belle illustration. C'est un sujet qui était déjà présent et qui, et qui tournait sur… Euh, ben, il y a d'autres euh, exemples où on voit bien le lien biodiversité-santé. Euh, là, je pense qu'effectivement, aussi bien en termes d'émergence que sur, alors je reprends, je je reprends l'exemple aussi de, de Robert Barocchi sur les espaces verts, à un moment j'ai mentionné les facteurs qui pouvaient être péjoratifs ou au contraire améliorants de l'état de santé mentale en particulier pendant le confinement. Très certainement le fait d'avoir au moins la vue sur un espace vert ou d'avoir dans la distance accessible quand on était confiné euh, un, un, un espace vert, ou au moins la vue sur un espace vert, à voir, hein, notamment au travers des différentes études de corps qui vont pouvoir être menées, mais euh, il est possible que ça ait été un des déterminants de l'état de santé mentale des personnes pendant leur confinement. Donc on voit bien là tout le rôle de la nature en ville, de la biodiversité aussi, partie là, oui. au delà de l'émergence, effectivement, qui est un sujet majeur. Non, non, mais c'est tout, tout à fait vrai. Donc, euh, il y a de plus en plus d'arguments. Je veux dire, je pense que c'est un domaine qui doit se développer encore. Hein. C'est n'est pas suffisamment développé et, et qui a des concepts à amener euh, qui sont… Mais c'est un bel exemple, en fait, l'émergence des maladies infectieuses et, et la biodiversité. Mais euh, je pense que là aussi, il faut qu'on qu avance un peu dans la recherche. Et une recherche qui… Euh, inclut à la fois des gens qui connaissent bien les, les, les écosystèmes, les écologues, et des gens qui connaissent bien la santé, et les mettre un tout petit peu ensemble pour faire ce type de, de travaux. Euh, très bien, merci. Euh, on, a, alors, on a une autre question qui nous demande si on a évolué précisément sur ce sujet depuis ces 15 dernières années, en rappelant l'ouvrage « Le mystère des épidémies » qui a été publié en 2005 par le docteur Saluzzo et euh, Rodin. L'avancée des connaissances ne se fait pas nécessairement de manière euh, continue. Hein. C'est une courbe qui, qui peut être variable. Et euh, il, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à quelque chose au moment où euh, cette, cette, ce, ce risque et ce, ce problème a lieu. Et parfois, on a tendance un peu à, à laisser tomber, entre guillemets, et s'intéresser à l'autre la, crise qui, qui arrive et ne pas mettre suffisamment d'efforts. Je pense qu'on le regrette actuellement. C'est-à-dire tous les. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui auraient pu être faits au moment des euh, des autres crises de, de, sur le le les PAS, sur d'autres de pathologies de ce type, qui auraient pu peut-être euh, euh, être poursuivies de manière plus active, notamment en termes de, de recherche, et qui nous auraient donné un, en fait un certain nombre de clés pour euh, euh, la crise actuelle. Mais c'est mais c'est comme ça et on est tous fautifs. Hein. Je mets pas du tout le. Je mets pas du tout la. la je ne mets personne en cause, mais franchement, c'est un peu une tendance, il ne faut pas le faire, et notamment maintenant, il ne faudrait pas non plus que la problématique de la pandémie nous fasse oublier qu'il y, y a des crises très importantes qui ne sont pas si loin, la, la, le changement climatique, des crises environnementales, elles, elles arrivent, il ne faut pas, à cause de la pandémie, qu'on oublie de faire des travaux et de, de régler et de se préparer à ces autres crises. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question qui a été posée plusieurs fois. Euh, comment une petite ville de 190 000 habitants peut-elle bénéficier d'aides financières pour la recherche euh, afin d'adapter au mieux la politique en réalisant une étude interventionnelle Je ne sais pas si vous avez des vies là-dessus. Oh, euh... euh, pas nécessairement de réponse là tout de suite. Euh, je ferai éventuellement peut-être de l'ADEME qui a des finances pour des études interventionnelles de ce type-là, mais je, ça, ça dépend en fait beaucoup du... Alors d'ailleurs, ça, ça rejoint, je vais, pro, je vais profiter de ça, on a quand même un, un sujet en France et en Europe, je pense Robert sous ton contrôle, de saucissonnage des disciplines. Ah oui. C'est très difficile de, de travailler sur des sujets tels complexes, tels que ce que d'illustrer. avez euh, au travers des, des différentes présentations et des réponses aux questions. Et donc, pour les financements, c'est un peu pareil, c'est-à-dire suivant le thème sur lequel va porter l'intervention, ça va être des financeurs différents, euh, qui vont être soit dans le champ de la santé, soit dans le champ de la maîtrise de l'énergie, etc. Et euh, c'est parfois un peu difficile, transverse de trouver, de boucler, les, de boucler les financements. Mais il y a quand même, euh, au niveau, de, enfin, il y a quand même possibilité pour une collectivité territoriale d'obtenir des financements auprès de, de différentes agences et intervenants euh, nationaux. Après, sur les aspects vraiment purement recherche, Robert euh, Non, mais je, je vais. Euh, moi, bon, Dieu sait que je fais une recherche qui n'est pas spécifique, ce n'est pas une recherche interventionnelle ou autre, mais cela dit, ça ne m'empêche pas de penser que ce sont des recherches extrêmement importantes. Et euh, on a en France euh, quelque chose qui s'appelle le plan national santé environnement et on a les, les PRSE, les plans régionaux. Et, et vous connaissez ça, Alizé, puisque vous êtes un peu une émanation de ces plans régionaux. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un accompagnement euh, du financement de la recherche sur les, les, les plans euh, régionaux. En tout cas, pas un accompagnement suffisant. D'ailleurs, c'est un peu le cas aussi même pour le plan national. Les, euh, les, ces plans ne, ne, ne, ne s'accompagnent pas. On, on compte en fait sur les organismes, sur d'autres... Pour, pour financer la, la recherche, ce qui est une manière de, de, de faire, mais j'aurais aimé qu'il y ait un financement dédié aux plans nationaux et aux plans régionaux, et, et les plans régionaux doivent, eux, s'intéresser à ce type de, de problème, je dirais principalement des recherches interventionnelles pour essayer de, de voir euh, comment ça se passe. Et donc, je pense que c'est extrêmement utile comme recherche parce que, comme je vous l'ai dit, dans le programme ERA, on a identifié ça comme un problème, c'est-à-dire on, on recommande des choses et ensuite la manière de faire une... une une réalisation pratique de ces recommandations nécessite une certaine recherche, une recherche importante et de faire des, des, des tests là-dessus. Euh, dans ce domaine, peut-être, il y a quelque chose de très intéressant en Finlande, il y a une ville en fait en Finlande qui a fait énormément de, de travaux et, et d'ailleurs elle-même a, elle -même a, a progressé pour essayer de, de se devenir la plus, entre guillemets, écologique possible avec euh, toute une série de, de recherches dans le domaine. Le nom m'échappe à l'instant, mais, mais ça me reviendra. Et... Euh, cette ville finlandaise est très intéressante comme exemple sur ce sujet. Donc, il y a des, des, il y a des financements régionaux, parfois des, des financements plus locaux pour de la recherche. Ils sont insuffisants, bien sûr, mais je pense qu'on peut trouver au niveau régional des, des moyens de, de financer ce type de recherche. Euh, alors, il y a une question qui demande si ERA pourrait-il financer ses recherches interventionnelles. Alors, d'après ce que moi j'ai compris, ERA ne finance pas euh, non, de recherche. Voilà. C est, c est, c est non, ERA a, a comme objectif de proposer à la Commission les priorités en termes de, de recherche. Ensuite, la Commission lance des appels d'offres européens pour euh, financer ses recherches. Alors, on demandait. Merci beaucoup. On demande euh, si le facteur exposition aux ondes électromagnétiques a été pris en compte dans les études de cohorte. Ça dépend beaucoup des cohortes et euh, je, je pense que ça fait partie des questionnaires qui peuvent être... Quand on fait des, des questionnaires dans, dans les cohortes, on peut poser euh, ce type de, de, de questions. Euh, il y a des études plus directement spécifiques sur les, les ondes électromagnétiques. Ça reste un, un domaine où il y a enfin, franchement peu de choses connues parce que autant on a une, une idée sur comment un produit chimique intervient sur un tissu, un organe ou une cellule. Donc là, on a un certain nombre d'informations. Euh, comment des, des ondes électromagnétiques interviennent pour entraîner un certain nombre d'effets, ça reste un domaine, franchement, qui, qui mérite d'être exploré. Dans certaines cohortes, il euh, y a, des, y a des, des questionnaires qui peuvent poser des questions, le, le lieu de vie, euh, où est-ce qu'on habite, à côté de quoi, etc. Et euh, bon, jusqu'à présent, les, les grandes études épidémiologiques dans ce domaine, la plupart n'ont pas relevé d'effets négatifs, euh, euh, euh, mais ça mérite de continuer à être exploré, parce qu'il y, y a un souci là-dessus, il faut l'explorer. Alors, une autre question très intéressante face à la complexité et aux incertitudes sur les liens de causalité et facteurs environnementaux à propos des risques épidémiques, quelle communication scientifique envisager pour accompagner de façon sereine la décision politique? Mais la communication est un champ en tant que tel, hein, vraiment de, un champ de recherche sur les, les meilleurs moyens de faire de, de la communication, surtout dans un domaine où euh, de toute façon on est le plus souvent dans l'incertitude que dans, dans, dans, dans des questions, dans des réponses très très précises. Et on n'est pas dans l'incertitude parce que les chercheurs du domaine sont nuls. Non, on est dans l'incertitude parce que c'est difficile. Hein. C'est des choses difficiles, c'est pas facile de les modéliser. Et euh, euh, si vous êtes, par exemple, on pense que l'exposition à un produit chimique, j'ai vu une question sur la, la, la petite enfance là, tout à l'heure, mais si on pense que l'exposition à un produit chimique dans la petite enfance peut avoir un impact 20 ou 30 ans plus tard sur la personne elle-même, c'est pas facile de mettre ça en évidence, c'est même extrêmement difficile. Donc c'est normal qu'il y ait de l'incertitude. Et il faut communiquer, moi, je, moi ma, ma position c'est toujours de dire… Euh, de dire aux gens qui ce qu'on pense, hein, voilà voilà les, les faits, et de, de mettre en relief aussi les incertitudes et, et de ne pas vouloir simplifier au point de donner des choses comme étant de dire des de, de, de, de donner des résultats comme étant absolument sûrs sans les accompagner d'un de, de la l'incertitude qui accompagne ces, ces résultats. Je pense qu'il faut être très transparent là dessus. Merci beaucoup. Alors, oui, vous, vous voulez rajouter quelque chose, nice Agnès Après, effectivement, il est indispensable d'accompagner la communication des résultats, la communication des incertitudes qui les entourent. Après, aussi bien pour le décideur que pour, on va dire, la société, c'est une source d'inconfort, l'incertitude. Faut en être, il faut en être bien conscient et euh, quand bien même on la communique, c'est donc souvent quelque chose qui est oublié dans la façon dont les résultats sont interprétés. Donc il y a aussi, je pense, un rôle de responsabilité de la communauté scientifique de rappeler l'importance de ces incertitudes euh, et de ne pas euh, elles-mêmes euh, sombrer dans euh, l'énonciation le, le, de grandes vérités euh, quand elles ne sont pas euh, totalement établies. Et malheureusement, on voit que des situations de crise comme celle qu'on a pu connaître sont parfois favorables à ce type de choses. Oui, ben on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce que la diversité des profils urbains pourrait influencer la généralisation des résultats d'études interventionnelles pour être au final peu possible d'être directement transposable de, la vie, de ville européenne en ville européenne euh, je rajoute simplement qu'une euh, personne euh, du, dans le dans le fil de discussion euh, suggère peut-être que M. Barouti voulait parler de la ville de Lati. Oui, en effet, c'est celle-là, Lati, exactement. <rire> Merci. <rire> Alors, sur la transposabilité, c'était un, un des points que j'ai évoqué très rapidement. Je pense qu'effectivement, euh, aucune ville n'est identique euh, à, à aucune autre. Hein. On est sur des systèmes, on peut avoir des grandes catégories qui se dessinent, mais euh, on est vraiment sur des systèmes tellement complexes que chacun est particulier. Par contre, je pense qu'en termes de méthode, il y a des choses qui sont très clairement euh, transposables. Et euh, c'est euh, là-dessus euh, que les apports de la, de la recherche sont attendus. C'est... Euh, euh, quelle, quelle méthode mettre en œuvre et puis euh, quel facteur prendre en compte, quel mécanisme, quel lien entre ces facteurs prendre en compte. Et après, effectivement, ces fa les facteurs ne seront pas toujours présents, pas toujours au même niveau d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a de toute façon un, un travail d'adaptation à faire et ce qui justifie d'ailleurs pleinement euh, le fait que euh, ça soit pas fait nécessairement au niveau national ou au niveau européen, mais que euh, les collectivités territoriales euh, aient un rôle important sur ces problématiques-là, parce qu'elles sont au plus près de la connaissance du terrain. il ne oui, faut pas non plus trop attendre à chaque fois d'avoir euh, une étude qui, qui soit généralisable, mais enfin, euh, quand on compare, il y a beaucoup d'études sur beaucoup de villes, par exemple, qui comparent plusieurs villes et qui arrivent à établir des corrélations entre certaines caractéristiques des villes et euh, une amélioration de la santé. On a parlé des espaces verts, des espaces bleus euh, tout à l'heure. Et par contre, euh, il reste aussi le, le, le pourquoi, hein. enfin pourquoi vraiment quand il y a des espaces verts et, et c'est plus compliqué qu'on ne le croit et beaucoup de gens par exemple disent que c'est le, le, le fait de permettre de l'exercice physique est un des facteurs essentiels de l'amélioration de la, de la santé. Le fait de promouvoir l'exercice le, le, physique à cause de la le fait qu'il y a un parc à côté ou un, un petit lac ou autre est, est un facteur essentiel au-delà des de aspects de santé mentale ou peut-être d'un peu moins de pollution. Ou autre. Tout, joue, tout joue, mais euh, il faut vraiment prendre des choses dans leur globalité. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, on va devoir euh, en terminer là avec les questions. Alors, il y en a encore euh, de nombreuses, donc je vous propose de vous les envoyer par mail euh, afin d'avoir vos réponses pour ensuite les transmettre à, à, aux auditeurs. Euh, donc merci beaucoup pour vos interventions qui étaient euh, très riches. On l'a vu, euh, le Covid euh, pose énormément de questions à la santé environnementale et vice-versa. Euh, on compte sur vous pour apporter des réponses. <rire> euh, en tout cas, merci. Euh, je vous propose, du coup, avant de, de clôturer euh, notre, euh, notre, notre événement, de présenter à ceux donc, qui ne le connaîtraient pas le jeune réseau ISE qui a été créé en juin 2019. Alors, je précise quand même que ce réseau, il est réservé exclusivement aux acteurs de la région Île-de-France, ou en tout cas pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, exercent des activités en Île-de-France. À nouveau, vous pouvez poser des questions dans, dans, dans le fil de discussion. Je tâcherai d'y répondre si j'ai le temps, sinon je vous enverrai un mail avec, avec les réponses. Alors, je vais partager mon diaporama. Alors voilà le, le réseau ISE. Euh, donc, euh, pour vous, euh, vous présenter un peu le cadre, le réseau ISE il a été créé, donc, comme l'a dit euh, M. Barouki, dans le cadre du plan régional santé-environnement, qui est la stratégie régionale de santé-environnement au niveau euh, régional, qui est financée donc, par l'ARS et par la direction régionale, et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie, et qui, euh, ce réseau, est piloté par l'Observatoire Régional de Santé, qui est le département santé de l'Institut Paris Région. Donc aujourd'hui, euh, pour vous présenter un peu euh, nos membres, le réseau, c'est 81 adhérents très diverses. que l'idée c'est vraiment de, de justement intensif int, d'intensifier et diversifier les collaborations entre des acteurs issus de secteurs très différents. Donc on le voit, on a à la fois des des, administ, enfin, des établissements publics, euh, des équipes de recherche, des centres d'études. On a aussi euh, des établissements sanitaires comme la PHP et puis des professionnels de santé qui adhèrent à titre euh, indépendant. Euh, individuels plutôt, et puis des représentants de professionnels de, de santé, lors des médecins à la mutualité française. Euh, il y a également des associations, évidemment, elles sont très nombreuses dans le réseau, euh, des collectivités territoriales et puis euh, des, des, un, des, des, des organismes de conseil, de formation en santé et environnement et évidemment quelques, quelques sociétés, quelques acteurs privés. Donc en fait, tous ces acteurs, euh, ils travaillent, ils ont pour, euh, pour euh, point commun de travailler sur des thématiques euh, de santé environnement, alors euh, très diverses comme vous pouvez le voir. Donc c'est les sujets qui sont traités euh, euh, dans le réseau et évidemment c'est pas exhaustif puisqu'on essaye un peu de quadriller la santé environnementale et on reste ouvert au développement d'autres sujets euh, au sein du réseau. Donc vous le voyez, alimentation, euh, amiante produits phytosanitaires, bruit, euh, Habitat, santé et aménagement, santé et biodiversité, comme on a pu l'évoquer. Donc, euh, des sujets très vastes. Alors, pourquoi adhérer au réseau ben, Il y a plusieurs raisons. Euh, la première, si vous souhaitez partager votre expérience et faire connaître euh, davantage vos travaux, vos outils, et puis euh, aussi euh, faire la promotion de vos événements, ben, vous en avez la possibilité par différents moyens. Euh, D'une part euh, lors de nos événements, donc comme aujourd'hui on a présenté euh, euh, l'action de, de la PHP en matière de santé et environnement, mais euh, aussi euh, lors de nos colloques. Donc là euh, à gauche vous avez une image de, de, notre, de notre journée euh, annuelle, euh, la dernière en décembre 2019, donc pour un environnement favorable à la santé de l'enfant. Donc on intervenait des membres du réseau, mais pas que. Et puis euh, également par le biais de notre lettre d'information qui présente à chaque fois un membre du réseau. Mais euh, aussi par le biais du réseau, vous pouvez avoir accès à de l'information, à des ressources qui sont partagées euh, par des professionnels du secteur. Donc là, euh, on a des captures d'écran de, de notre plateforme, puisqu a, puisque le réseau donne accès, l'adhésion réseau donne accès à une plateforme collaborative en ligne fermée, qui est comme un peu un Facebook de la santé environnementale super simple, donc, euh, où sont publiés euh, beaucoup de ressources, de veilles, euh, des articles scientifiques, mais aussi des événements, donc on le voit dans les différentes sphères euh, qui sont euh, euh, dédiées à des thématiques précises, il y a plusieurs types d'informations, aussi de la, de, des informations de presse, des outils pratiques, des rapports, euh, très diverses. Et puis le réseau aussi vous permet de mobiliser notre écosystème, euh, donc tous nos adhérents, pour faire avancer les thématiques que vous portez, vos projets à vous, et puis euh, également euh, lancer des événements, pourquoi pas. Euh, donc par exemple, c'est ce qu'a fait euh, l'ORS, euh, euh, qui, a, qui euh, utilise le réseau pour mener à bien euh, des projets euh, en santé et environnement. C'est également ce qu'a fait Promo Santé Île-de-France en publiant avec le réseau une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur. C'est aussi ce qu'a fait le réseau grain ile de france qui est un réseau d'associations d'éducation à l'environnement, qui a, avec le réseau, élaboré un recensement des formations et des actions éducatives en santé et environnement en Ile de france Là, vous voyez on, on, sur la photo, c'est une photo d'un de de, atelier qu'on a mis en place sur l'achat responsable. Euh, bon, voilà, il est possible aussi de, de, de faire des ateliers, de proposer des ateliers, de vous aider à, à organiser un. Alors, euh, voilà, rejoignez-nous vraiment. Vous pourrez euh, également participer à nos projets qui sont en cours, en initier d'autres à nos côtés. Donc aujourd'hui, on travaille avec euh, un certain nombre de membres du réseau sur la conception d'un kit à destination des professionnels de santé pour les inviter à la prise en compte euh, de l'environnement intérieur de leurs patients dans leur diagnostic, notamment pour des patients dont les pathologies, euh, dont les symptômes euh, euh, dans les pathologies respiratoires n'arrivent pas vraiment à, à s'atténuer. Euh, on travaille également sur l'organisation d'une journée d'études euh, santé humaine et biodiversité, enjeux et actions en Ile-de-France, qui aura lieu au second semestre 2020. Et à nouveau, une petite équipe travaille sur le sujet avec nous. On participe également au développement et au suivi d'un tableau de bord santé-environnement euh, francilien donc qui permet d'améliorer euh, l'état des connaissances sanitaires et environnementales de la région. Et enfin, euh, nous travaillons également sur la création d'un portail d'information sur les perturbateurs euh, endocriniens où il y aura euh, de la veille scientifique, mais aussi euh, un recensement des actions qui existent euh, en la matière pour diminuer l'exposition des populations. Donc pour être tenu au courant alors, de nos événements et puis de nos actualités, il y a plusieurs euh, moyens, évidemment euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter. On a notre lettre d'information, vous n'êtes pas obligé d'être euh, adhérent du réseau pour la recevoir. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur le site euh, du Plan Régional Santé-Environnement d'Île-de-France, euh, où il y a une rubrique où on, on dépose toutes nos nos actualités. Voilà, vous avez des petites photos de nos différents de, événements qui ont eu lieu en, en 2019. Évidemment, euh, un dernier moyen d'être au courant de nos activités, bah, c'est d'adhérer. Euh, alors, pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de signer la charte du réseau, donc d'être en accord avec ses principes. Euh, c'est gratuit et à, vous me l'envoyez par courrier. Et ensuite, euh, je vous donnerai donc accès aux espaces d'échange qui sont euh, disponibles sur la plateforme Waller, donc qui est le Facebook de la santé environnementale, disons. Euh, vous pourrez également euh, intégrer des projets existants si vous signez la charte, et puis mobiliser le réseau pour la réussite vous de vos projets et puis de vos ou de vos propres travaux, euh, et également euh, utiliser le réseau pour organiser euh, des événements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Euh, bon, c'est bon, on n'est plus partagé. Parfait. Euh, donc, merci à tous. Et puis, en premier lieu, bien sûr, à nos intervenants d'avoir participé au débat. Et puis, à Pascal Lévy, c'est un plaisir. Euh, si vous avez besoin davantage d'informations, euh, vous n'étiez pas inscrit euh, à l'événement. Vous pouvez aussi m'envoyer euh, votre adresse mail pour avoir euh, le lien vers le podcast. Éventuellement, on n'en a pas encore parlé, mais peut-être euh, les diaporamas euh, de, des interventions. Euh, voilà, donc vous me faites un petit message à célia.colombia.institutparrégion.fr.com. Euh, N'oubliez pas, avant de partir, euh, de répondre au questionnaire de satisfaction. Merci, c'est important pour nous, pour améliorer euh, nos événements euh, pour la suite. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cet événement vous aura plu. Et à très bientôt. Merci beaucoup.